Bonjour à tous, euh, donc, je suis Laurent Capdotraille, je suis enseignant-chercheur à Ozonus euh, en, en histoire ancienne. Vous m'entendez bien ouais. Alors euh, la, la prononciation n'est pas stabilisée. Voilà. Hein, donc ça peut être GER, ça peut être GER, euh, ça peut être euh, GER. On avait même trouvé un slogan élevé en plein air, élevé en plein GER, mais c'était déjà pris. Donc euh, voilà. Alors, euh, je... nous avons euh, peu de temps et de toute façon, je ne vais pas abuser de votre patience, euh, juste pour rappeler quelques éléments sur ce groupe de recherche qui a euh, un an et demi d'existence, puisque euh, il, euh, est... il a émergé à la fin euh, 2020 et qu'il a, euh, voilà, a pris sa place dans cette université avec le soutien de l'établissement que je veux euh, remercier parce que depuis euh, euh, la naissance de, de, de ce groupe nous avons été euh, accompagnés et, du, et ainsi mis en valeur par notre institution. Euh, donc euh, ce groupe de recherche qui a certes euh, un, un logo mais qui a aussi une, une petite histoire est euh, euh, donc euh, apparu fin, fin 2020 et euh, répondait à, à un constat, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, la question de la guerre, enfin l'objet-guerre, euh, était quelque chose qui, sans que ça soit véritablement mis euh, en valeur euh, jusque-là, était partagé par euh, pas mal euh, de, de collègues, d'enseignants, euh, chercheurs dans cet établissement, sans que pour autant ils le sachent, ils en aient conscience, nous en, nous en ayons tous euh, conscience. Et donc, euh, nous avons euh, essayé de mettre en valeur cette, cette réalité, donc euh, par des raisons pour des raisons euh, endogènes, parce que c'était quelque chose qui était présent euh, dans cet établissement, qu'il n'y avait pas de structure pour rassembler cela et que par ailleurs, euh, il y avait aussi une forte euh, demande des étudiants euh, dans différentes disciplines pour travailler sur ce sujet, comme sur d'autres, mais sur ce sujet ou sur ces sujets euh, en, en particulier. Et puis euh, l'idée aussi que ce champ se structurait ailleurs, dans d'autres établissements, alors bien sûr à l'étranger et notamment dans le monde anglo-saxon depuis très longtemps mais aussi en France à Paris, à Montpellier à Lyon sur ces questions autour, pour le dire rapidement des World Studies et que peut-être que compte tenu du fait que nous avions ici des forces et des gens qui s'intéressent à ces questions, nous avions aussi une place à prendre, modeste dans un premier temps, mais une place à prendre dans ce, dans ce champ-là. Champ Alors. Euh, les principes ils sont simples, c'est-à-dire euh, aborder euh, la question euh, de la guerre au sens général, de façon transdisciplinaire, de, sans, de façon aussi diachronique, euh, pour euh, avec les outils euh, des sciences humaines euh, et, euh, et sociales, avec une attention, avec ce qui fait aussi notre force, avec nos moyens, euh, ici, intellectuels, académiques, pédagogiques, hein, autour de la question des effets euh, des conflits sur les sociétés, la question des représentations, la question de la réflexion sur le rapport entre conflits et... Espace, la question de, aussi de la régulation de la violence, en particulier en temps de, de, de, de conflit. Et nous avons structuré cela autour de trois grands axes, trois axes principaux, qui nous semblaient refléter justement cette diversité au sein de l'établissement, mais au-delà aussi, parce que dans ce groupe qui rassemble une soixantaine de personnes qui ont exprimé leur intérêt, il y a beaucoup de gens de l'UBM, il y a aussi des gens de l'UB, il y a aussi des collègues d'autres universités, de Pau, de Poitiers, de Saint-Quentin, de Paris, de, de Limoges. Donc c'est un groupe centré évidemment autour de l'UBM, qui en est le cœur, mais qui a su aussi attirer sur ces thématiques-là Culture, spatialité, récits, images, traces euh, des euh, collègues qui euh, appartiennent à d'autres établissements, ce qui permet aussi euh, des collaborations, dans un premier temps à l'échelon régional, mais euh, aussi de façon un petit, un, un petit peu plus large. J'y reviens dans, euh, dans un instant. Alors les principes de ce groupe, c'est évidemment non pas simplement de faire une cartographie, même si c'est important, hein, cartographie des études sur la guerre euh, au sein de, de l'UBM, et ça c'est un, un chantier euh, que l'on essaye euh, d'entretenir, de, de, mais aussi de mener un certain nombre euh, d'actions, euh, alors dans différentes euh, directions. Alors j'ai évoqué, je vais évoquer dans un premier temps la, la, la collaboration parce qu'elle est importante depuis le début euh, avec des collègues de, de l'UCAM, notamment Benjamin Derruel, qui est professeur d'histoire moderne euh, à, à, à l'UCAM et euh, qui euh, de son côté euh, euh, dirige un groupe de recherche sur l'histoire de euh, de la guerre à l'UCAM et qui a été très intéressé de s'associer euh, à nous pour un certain nombre euh, d'actions, jusqu'à hier, hein, puisque nous avons euh, organisé avec la REA, j'y reviens dans un instant, euh, une, euh, une table ronde euh, commune. Donc nous avons euh, ce lien un peu transatlantique avec euh, l'UCAM que nous allons essayer d'entretenir de, de, et, de, et de développer. Le deuxième axe, c'est euh, un rôle à l'échelle de la formation. Euh, de la formation en master et aussi de la formation doctorale. Le troisième axe, c'est celui de l'inscription aussi dans les activités, l'actualité de l'école doctorale et c'est ce que nous avons essayé de faire cette année et j'y reviens euh, dans, dans un instant. Et puis, euh, plus long terme ou à moyen terme, c'est aussi euh, essayer de définir un certain nombre de projets structurants qui pourraient nous, nous rassembler, mais mais je, je, je terminerai par là euh, tout à l'heure. Alors, euh, puisque nous avons reçu le soutien de l'université, il me semble important aussi de montrer ce que nous avons fait de ce soutien. Alors, nous avons mené un certain nombre d'actions euh, cette année, euh, avec à, à l'automne, euh, en novembre, euh, un, une journée d'études, une table ronde, qui s'intitulait « Études sur la guerre et sciences humaines et sociales ». Nous avons essayé d'inviter de, de, un certain nombre de collègues ici dans l'établissement et puis hors de, de l'établissement, de, justement de Versailles-Saint-Quentin, de, de Limoges, de l'UQAM, pour justement lancer un petit peu cette année autour d'une réflexion un peu méthodologique et épistémologique sur la façon, c'est un domaine extrêmement actif à l'échelle internationale, et sur la façon dont aujourd'hui les sciences humaines euh, s'emparaient de la question du conflit et euh, de la guerre avec des éclairages complémentaires en histoire de l'art, euh, en histoire, euh, en littérature. Euh, voilà les différents aspects. Je ne vais pas refaire la table ronde ni même son programme. Euh, nous avons aussi pris notre place dans. Dans le cadre de la programmation de, de l'école doctorale, de, de deux façons. Euh, D'abord, euh, en proposant, et c'est Clément Puget qui s'en est chargé, euh, un, un, une séance d'horizon de la recherche avec l'invitation euh, de Sylvie Lindeperg. Hélas, pour, euh, elle était malade à ce moment-là, donc elle n'a pas pu venir et, et le projet est, est reporté. Mais c'était l'intention que nous avions donc, de l'inviter le, le 14 février euh, dernier. Euh, nous avons euh, aussi euh, organisé, euh, Edwin Porte euh, et moi-même, euh, un séminaire interdisciplinaire doctoral, toujours dans, dans le cadre de l'école doctorale, qui s'intitulait euh, « Après la bataille » et qui portait sur la mémoire de l'événement bataille, sur les traces dans le champ de bataille, à la fois aussi sous l'angle euh, de la représentation littéraire, sous l'angle des traces matérielles euh, à travers euh, l'archéologie euh, des champs de bataille, de euh, la mémoire collective d'un certain nombre de champs de bataille euh, au, euh, au 19e siècle, euh, voilà. euh, et, et d'autres interventions euh, qui ont prolongé justement euh, cette, cette, ces, ces actions et qui euh, s'inscrivaient euh, assez précisément dans ce que j'évoquais, c'est-à-dire la question du récit, la question euh, de l'espace, la question euh, des euh, cultures euh, de guerre. Et puis dernière, et c'est tout frais, c'était hier après-midi, hein, euh, nous avons aussi organisé, alors là en collaboration euh, entre le euh, GER, euh, la revue des études anciennes, et le groupe de recherche de l'UCAM dont je parlais tout à l'heure, euh, une euh, table ronde plus ciblée hein, sur l'histoire de la guerre dans l'Antiquité, qui était euh, en réalité l'occasion de faire, un, dans la mesure où aussi dans ce champ-là, les choses sont très renouvelées sur le plan historiographique, sur le plan conceptuel, et eh bien de proposer notamment aux étudiants euh, qui étaient là, à la fois en présentiel et euh, à euh, distance, aux euh, étudiants de master hein, sincèrement, euh, euh, euh, des perspectives, euh, un bilan euh, historiographique structuré autour des. De, de quatre euh, interventions. J'ajoute euh, à cela le soutien euh, du groupe aussi à une manifestation organisée par euh, Aramzachou Zatchou, Sarah Buil, euh, portrait de reporter et de reportrice antifasciste dans la guerre d'Espagne. C'était en janvier. C'était Anne Mathieu, une collègue de qui est membre du groupe aussi, mais qui est à ah Nancy, si, je crois, euh, qui était venue présenté son sujet de, de, de recherche. De la même façon, Clément Puget a, lui, été invité au Québec pour présenter une, une communication sur le documentariste ukrainien Sergueï Lonitsa. Voilà. voilà. Je, je, je ne vais pas plus loin sur ce, sur ce bilan annuel. Mais vous voyez qu'il y a eu plusieurs types d'activités qui ont essayé de donner corps, finalement, à nos intentions. Il y a une dimension... Euh, une, deux choses pour terminer. Euh, il y a une dimension de formation aussi. Et euh, avec un certain plaisir, on a vu que ça prenait chez les étudiants, en particulier chez les étudiants de master qui ont pris l'initiative, un petit peu encadré, mais qui ont pris l'initiative et qui sont extrêmement euh, dynamiques de créer un, un GER euh, Jeune Recherche avec leur propre logo d'ailleurs. Euh, et euh, après avoir discuté euh, avec eux, eh bien, euh, ils se sont euh, lancés euh, dans l'organisation d'un euh, colloque étudiant sur la question de la guerre, de niveau master qui intègre les M2, les M1 et on essaie évidemment de les encadrer mais ils sont d'une grande euh, autonomie alors le groupe de recherche va finalement euh, financer un certain nombre de, de déplacements mais ça nous semblait aussi euh, important de mettre en place euh, euh, cela, c'est un groupe ouvert et donc je profite aussi de cette tribune pour le dire, hein. c'est un groupe ouvert, vous avez des étudiants, s'ils travaillent sur ces sujets là, ils peuvent être aussi euh, intéressés et je pense pas trahir euh, ce groupe de recherche en disant qu'ils sont particulièrement euh, ouverts. Alors il y a beaucoup euh, d'historiens, mais ils sont aussi euh, intéressés par euh, d'autres compétences. Et donc euh, faites-le savoir, en tout cas on essaye de, de, de, de le faire euh, savoir. Nous avons un support euh, numérique à nos activités euh, sous la forme d'un carnet de recherche euh, hypothèse qui cherche à partager l'information sur nos activités, mais plus largement aussi, même si c'est absolument impossible, de hein, faire une sorte de veille euh, sur sur euh, des grandes manifestations autour du, du sujet, d'annoncer des manifestations, de proposer aussi des comptes rendus. Mais ça, c'est quelque chose qui... Et donc, on veut aussi développer des comptes rendus rédigés par les étudiants comme un premier travail d'écriture scientifique. Donc ça, on a aussi, on a aussi besoin de votre, de votre soutien, de votre relais hein, pour leur proposer, évidemment, avec votre contrôle, votre regard, si vous le souhaitez, s'ils si, si le souhaitent euh, aussi, pour faire des comptes rendus sur des ouvrages. Euh, et qui pourrait être publié ici, dans, dans ce cadre euh, parascientifique ou pré-scientifique, qui, qui peut être intéressante pour eux et qui pourrait être valorisée dans le cadre de leur évaluation de master euh, en particulier. Et puis, on essaye aussi de proposer des portraits de doctorants euh, qui travaillent euh, sur ces, sur ces sujets-là. Et, et voilà donc la, la page d'accueil de ce, de, ce, de ce carnet de, euh, de recherche que je vous invite, si vous le souhaitez, euh, à, aller, euh, à, à aller consulter. Voilà ce que je pouvais dire euh, ce matin sur nos activités et, et nos perspectives. Je vous remercie.